Forme. Tu te compromettais avec ce jeune homme. Je me suis débarrassé d'eux. Et comment Je l'ai changé en serre. Mais oh pour sauver ta réputation, ma chaste Diane, j'ai répandu le prix parmi les faibles mortels que c'était à ta demande que j'avais désorganisé à J'ai dit que tu avais trouvé sa curiosité indiscrète. Mais non Je l'ai dit pour l'honneur de la mythologie. Corps bleu, mes enfants, les faibles mortels ont l'œil sur nous. Sauvons les apparences, tout est là. pur qu'en c'est. Hein, les journalistes qui font courir des bruits sur moi pour me déconsidérer. Du tout, du tout. Hein? Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Monstre, va! Dis-le-moi si tu le sais. La euh, de la veut pas de scène devant le monde. Il y a un temps pour tout. <rire> Laissez-moi m'occuper des affaires intérieures de l'Oleute. Je reçois des plaintes de tous côtés. Tenez. Mars! <coughs> Mars! plainte de vilquins qui présente Ce n'est pas vrai. Comme elle l'a bien dit. Que ce soit vrai, que ce ne soit pas chaste Vénus, cela m'est égal en principe. Mais je vous en prie, mes enfants, de la tenue. J'en ai 100 ans pour le perdre à nos inconséquences. Oh, quel petit <rire> Oh, quel oh. Où est le petit? Ah. Eh bien, le voilà qui fait la cour à aimer maintenant. Et puis, l'ambroi s'y va brûler pendant ce temps-là. Je te déclare, toi, gamin, que si tu continues, nous oh, nous fâcherons. Oh, Oh, oh, oh, si... oh Jupiter, t'en non! Va pourtant, si tu m'as donné des ailes, c'est pour baltiger, non? Oh, si je te donner ah. des ailes, c'est pour être scellé. Et tu es toujours en retard. À quelle heure es-tu rentré? Va commencer, si je te mets au pain et à l'eau pendant huit jours et je te consigne. Allons, que chacun aille à sa besogne, à l'attendant de savourer oh. le nectar et l'amboisie. Et que personne ne mange pour déjeuner. J'ai entendu des rumeurs, il y a plusieurs fois que je m'aperçois. normalement, est-ce que tu crois que ça peut durer comme ça encore longtemps Ils nous ennuient trop. Moi d'abord, j'ai déprimé, moi ici. Ah, cette colline plutôt avec son nez plat d'azur. Et, et si nous nous répandons. Ah, j'ai une idée. Nous refuserons. Qu'est-ce qu'on a dans ce coin-là On ne a donc pas entendu Il faut encore que j'aie la jalousie de ma tendre épouse qui ne sait pas... Bon, un quel quelqu'un. C'est quoi, madame Qu'est-ce qu'il y a Il y a que je ne peux plus vivre ainsi, et que l'existence que vous me faites... De -ce, ce que j'ai encore fait, voyons. Ah, n'essaie pas de me tromper, hein. Les bruits de la terre montent jusqu'à moi. Mais encore. Eh bien, il n'est bruit là-bas que de la disparition d'une mortelle, belle comme une déesse, et qui vient... Non, je le connais comme toi. Oh, je le crois. Mes soupçons se portent sur quelqu'un, et nous allons bientôt savoir. Oh, Yann, que tout cela J'ai envoyé au renseignement mon fidèle Mercure, et si mes soupçons sont fondés, tu verras bientôt qu'un dieu qui punit, comme j'entends le faire, les escapades des autres dieux, doit être euh, le mari le plus fidèle, le plus constant. Hein? Oh, je ne vous crois plus, Le chantonnement des aides de messieurs du monde. Écoute et juge-moi. Salut, au puissant maître des dieux et de la bête. Bonne phrase On fait. en compte de ta mission. Je reviens en droite ligne des enfers. Et, et Pluton, régnait-il dans toute sa gloire Il n'était pas Pluton qui régnait, c'était une grande gaieté. Il s'amuse joli, joliment là-bas et j'ai vraiment passé quelques moments agréables. Oui, Et Pluton Et Pluton Pluton était sorti Hein? — Depuis 15 jours. Ah, mais si, il avait découché. Probablement. Et, et tu ne l'as pas vu. Si fait, il est rentré aux enfers il y a une heure. Ah, et pour ça, pommes d'amour. Et d'où venait-il De la terre. Seul. Seul, non pas, mais avec une jolie petite femme qui venait enlever à son mari. Et, et cette femme hein, pour nom... Euridice. Là, je ne la lui qu'elle pas dire. comme il devait. Laissez-moi la recevoir. Oh, je ne me trompe pas, Thierry. En fait, ça va mieux. Hein. Je veux manger. Non, non, non. Va t'en voir, c'est bien. Cette petite huile, c'est donc bien jolie. des cieux et de la terre. Assez, assez, vues. je te fais grâce de la formule. Comme il me regarde, est-ce qu'il se douterait <rire> non le ayons l'air de trouver son domicile agréable. J'ai justement une vieille tirade que j'ai lue quelque part. Ah Avec quelle volupté je m'enivre des suaves émanations de cette atmosphère douce et vivifiante de l'honneur. La Heureuse divinité qui se sans cesse Sous des cieux toujours bleus, Tandis que je suis condamné au sombre cloaque Du royaume infernal. <coughs> hmm. Ici, l'on respire une odeur de déesse et de nymphes, Une suave odeur de myrte, de verbenne, de nectar et on entend le roucoulement des colombes, la chanson d'Apollon et la lyre de l'espace. Voici les nates, voici les muses. Les grâces ne sont pas loin. Vous les verrez danser calme et bondissante aux douces clartés de la lune d'après. Ah, Tous les parfums sont déchaînés que... et les parfums de la nuit. Et les parfums du jour, chose Et les parfums du ciel, à dire. Et les parfums des non, grâces, mais... Et bah les parfums des muses, bah mais... Et les parfums des nœuds ah, tu es bientôt fini avec ta parfumerie <rire> Tu va me donner un savon Il pousse Eh bien On n'en dira jamais assez sur votre bonheur <rire> Notre bonheur <rire> Tu fais semblant toi de croire Que notre bonheur se trouve près des nœuds et des grâces ce n'est pas mon avis à moi. Il paraît que je ne suis pas d'une nature empathique. Mais oh, oh. laissons cela! Prête-moi une, oh une, oh, une oh. oh. oreille uh, attentive. <car track crée> Roi des enfers, c'est moi qui vous appelle. Il paraît, mon bonhomme, que tu te conduis comme le dernier des drôles. Uh. Que, oh. que tu mènes une existence de passion. Et, et, et qu'est-ce que c'est, gamin, que tu traînes avec toi Mes ah, trois petits tigres avec mon déjeuner. Un qui me suit toujours. Une bouteille de vieux vin de Chypre. Une hure de sanglier. Et un flacon d'essence de feu. Vin oui, de Chypre, une hure. Une hure qui somme éternellement condamnée au nectar à Et, et, et C'est là ta nourriture habituelle Oui. Oh, je n'aime pas les choses fades. Non, beaucoup de piment. Oh. Oui, oui. Mais ça, tu es le plus avenir Dieu. Moi, seigneur heureux. Ouais. Oui, toi. Depuis qu'un jour, que fais-tu J'habite le sombre cloaque de l'enfer. On n'y respire pas comme ici une odeur de déesse. Pas du tout. Tu habites une cabane dans les environs de Thèbes. Hein? Et tu as abusé de ton pouvoir en enlevant par la mort une épouse à son époux. Moi, Seigneur, mon non, Oh, monseigneur. oh, monseigneur. oh monseigneur. ne lis pas. Je suis tout. C'est pas vrai. Silence oh. Quand je parle, on se tait. Oh, je ne suis pas habitué à la discussion. Devant moi, tout trouble. Mais, Mais, mais qu'est-ce que c'est ne pas l'air de cri d'obéissance ni de cri d'un toute c'est cela <rire>